Tout le monde, c'est content de vous voir. Nous avons fait une vidéo SQDC. On va faire une vidéo grâce à Marc qui a fait une contribution. Là. Merci beaucoup à Marc, mon ami, un abonné Weedman, 20$, merci beaucoup. Ça m'a permis euh, d'acheter le Slurry King numéro 9 de Tam Tam, producteur Rose Science de Vie. Merci beaucoup, Marc. Ce produit-là, 3,5 grammes, 40 dollars à la SQDC, c'est le troisième produit Tam Tam que Weedman va essayer. Du Slurricane, j'ai été regardé sur le site de Leafly, Leafly si vous voulez. Euh, Purple Punch avec Docidos. Euh, c'est pas tout le monde qui connaît le Docidos. Il y en a présentement un à la euh, Je vais sûrement l'essayer. C'est un nouveau produit qui vient d'arriver. Mais le Sidos, -Doss, je l'ai déjà essayé euh, à Canis Attaqué dans la réserve d'Oka. Et euh, c'était du haut de gamme. J'avais acheté un 7 grammes pour 84 dollars. Et ça a été un de mes 5 cannabis préférés à vie. Donc le DOSIDOS là. Euh vraiment très bien, c'est un genre de petit gazi sucré, euh, avec de très belles couleurs, là, vraiment impressionnant. Euh, J'ai retourné à l'endroit euh, six mois plus tard, et puis la personne m'a dit qu'il y a un gros roulement et qu'il n'y avait pas toujours les mêmes variétés, et qu'il y avait d'autres variétés là, aussi bonnes. Donc ici, le Slurricane numéro 9, euh, je suis un petit peu excité, je sais que les deux autres, euh, il y en a un que j'avais mis beaucoup plus que l'autre malgré qu'il y avait un petit goût de cariophilène, on parle ici là, du LA Couch Cake que j'avais aimé, un petit goût là, de le cake qui, qui vraiment qui se démarque, c'est la première fois qu'on a ce genre de goût-là à la SQDC, le Tam Tam de LA Couch Cake avec un petit goût de cariophilène, mais quand même, euh, le LA Couch Cake, le London Pound, Cake 75, tout ça, les cakes, les gélatos, ça fait passer un peu d'une catégorie de cannabis qu'on appelle les catégories dessert. Le London Pound Cake 75, je l'ai beaucoup moins aimé que le LA Cush Cake. Donc ici, j'ai un pourcentage là, de 19, 19, 19, 19,6. 19,6. On peut avoir une possibilité entre 19 et 24, pourtant j'ai été me le procurer euh, à la SQDC, j'ai pas regardé le taux de THC, c'était une nouveauté, euh, mais quand même 19% là, c'est quand même très bien. Terpène dominante, limonène, limonène qui représente le citron, agrumes, euh, deuxième terpène cariophilène, encore une fois, peut-être que ça va donner une petite touche de goût épicé, une fois qu'il est un petit peu trop fatigant, que j'aime un peu moins. Puis, il y a beaucoup d'abonnés qui aiment moins le cariofilène. Troisième terpène, pinène, hein, ça c'est un peu là, sapin peint les arbres. Euh, ce que j'aime de la description sur, sur le site de SQDC sur ce produit, c'est vraiment pas le cas sur tous les produits, c'est que les arômes correspondent avec les terpènes. La terpène limonène correspond avec l'arôme citronné. La terpène cariophyllène correspond avec l'arôme épicé. Et la troisième, la pinène, qui représente le boisé. Donc, ça correspond vraiment, une en dessous de, de l'autre, terpène, arôme, terpène, arôme, terpène, arôme. Pourtant, dans les dernières vidéos, les terpènes n'avaient rien à voir avec les arômes. Vraiment, le site des est-ce qu'il y a des erreurs je me le demande. Puis une autre chose que je reproche, je change un peu de sujet, je voudrais peut-être parler du site de la SQDC, quand on change de page en page, il y a des produits qui se dédoublent. J'ai le pinkouche de San raphael à la page 3, puis à la page 4, j'ai encore le pinkouche de San Raphaël. Puis là, je suis à la page 10, puis là je, je réalise que j'ai pas vu le Rockstone de Broken Coast ou que pas vu un autre produit. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui se passe avec le site de SQDC? Est-ce que c'est le programmeur? Est-ce que c'est. Est-ce que vous avez eu ce problème-là? Écrivez dans les commentaires si vous avez des... des problèmes avec le site de SQDC, avec une répétition des produits de page en page. On ouvre ça immédiatement. Donc, un mélange de dos avec Purple Punch. À quoi s'attendre? Écoutez, je suis un peu. Euh, je suis à 50-50 parce que j'ai aimé le LA Couch Cake. C'était écrit cariophyllène, il y avait un goût de cariophyllène. Le goût cake, je ne l'ai pas retrouvé dans les, dans les euh, terpènes. Je ne sais pas quel terpène correspond au cake, mais il y avait un goût de cake. Et puis pour le London Pancake, j'étais très déçu. Donc, quand même bien bien euh, content du LA, déçu du London. Donc ici, c'est pas une ville, hein? c'est pas Los Angeles, c'est pas Londres en Angleterre. C'est le Slurricane numéro 9. Je ne sais pas si c'est le neuvième phénotype que Rose Science de Vie a essayé. Un petit peu de sucré, cariophilène. Le mot sucré n'est pas là. Il y a un beau Véda. Un beau Véda. Une valeur de terpènes. L'humidité, c'est sûr qu'elle est correcte. Le cannabis est mou, mou, mou. Très, très, très mou. Très mou. Euh, il est à 62 là. Bien assuré. Ben, bien, bien assuré. Euh, écoutez, quand on commande au médical, il nous envoie des pochettes comme ça, scellées dans, un, dans une petite enveloppe de plastique. Il faut qu'il nous donne ça en main propre à l'explicite. On achète le contenant. « Oh, excusez, monsieur, vous votre. beau VEDA. » Comprenez, il faut qu'il nous donne en main propre. Quand on ouvre le contenant, il est supposé d'être frais. Il y a un style de sécurité. Il est supposé être frais. Si vous êtes vraiment sûr que ça n'est pas frais, mais on va le mettre à l'intérieur nous-mêmes 12 heures, 24 heures. C'est pas vrai qu'il faut que tu laisses ça dans ton contenant 10 jours. Si tu consommes ton 3,5 grammes en 10 jours, parce que as 3, variétés, là, puis tu as 3-4 variétés, tu ne prends pas l'huile de château complet. Si tu veux le garder sur 2 sur semaines, 14 jours, ok, tu veux l'utiliser. J'aime ça. J'aime ça. ça, une poche d'humidité. J'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. C'est super bon. Mais faut pas le laisser trop longtemps. J'aime pas ça, j'aime pas trop ça. Je suis pas à l'aise avec ça le gros, Je suis pas à l'aise. Pourquoi que le médical me le donne dans, un, dans une enveloppe à part? Pourquoi? Ok, réponse. Pourquoi que le médical lui font à part? Est-ce qu'ils ont un doute? Ils ont un doute que c'est des voleurs de terpènes? Pourquoi qu'ils le mettent à part eux autres? Alright. Ok. C'est épicé, man. On va regarder ce que ça a l'air euh, au visuel. J'ai vraiment senti l'humidité. C'est l'humide à l'os. Quasiment trop humide man. On n'a pas deux grosses cocottes là. Euh, je vais montrer ça de plus près à la caméra. Je vais regarder un petit aperçu. Un petit peu moins beau que les autres. Il est moins beau que les deux autres. Les deux autres, j'avais dit que c'était comme un peu le souvenir. Un peu un bas de gamme de souvenirs. Mais ben lui, mon homme, là c'est bas de gamme de souvenirs. Garanti. Je ne suis pas. Euh, je suis pas. Ah, non, non. Au visuel. Je vais te le montrer. Tu vas le voir toi-même. On regarde ça de plus près à la caméra. Le Spurry King, numéro 9 de Tam Tam. Nous voilà avec le Slurriking numéro 9 de Tam Tam. Euh, rien d'impressionnant. 40$, rien d'impressionnant. Il euh, y a une cocotte au milieu là, qui est comme brune. Est-ce que c'est mauve? Oui, on pourrait dire mauve, oui, oui, oui. Mais quand même, euh, tout ordinaire. On dirait, le, on dirait du cannabis mort, sans vie. Je, je sais pas. Ça, 40$ là? 40$ là, pour 20$ on a quelque chose de mieux avec SQDC Pour 20$ le Exo c'est mieux que ça Alright, on en fait un De retour avec le Slurry King numéro 9 de Tam Tam Un mélange de Purple Punch et do Donc vraiment vraiment vraiment hâte d'essayer ça Je trouve qu'il sent quand je l'ai grainé euh, épicé mais un peu sucré puis quand on regarde sur le Leafly, Leafly c'est ça qui est écrit, fruit des champs sucrés avec un peu de goût de raisin. Mais pourtant, sur le site de la SQDC, c'est pas ça qui est écrit. Peut-être que Tam Tam a pris un autre phénotype qui donne pas ce goût-là. Donc, selon la SQDC, Tam Tam, j'imagine, citronné, épicé, boisé. Il est Tellement humide, même, ton 62%, il est là, il est là, il est là. Où tu pompes Où tu pompes J'essaie de rechercher le goût qui nous dit, C'est très boisé. goût épicé là, mon homme. En plus, citronné, boisé, des fois, je trouve que ça se ressemble. <coughs> Mais, très léger quand même. Très léger comme... Euh, boisé, je le goûte pas, là. Citronné, très léger. Karyophyllane, très léger. Euh, mon préféré de tam, -tam est là. Elle est Cake, malgré le goût de Karyophyllane. C'est pour que je choisisse entre les trois Tam-Tam. Lui, c'est mon deuxième. Lui, c'est mon deuxième. Le An London Pancake, là... Euh... Oui, monsieur j'ai oui, pas aimé ça là j'ai pas de j'ai même pas de je même pas de bons souvenirs là dessus sais j'ai pas de souvenirs je m'aimerais pas te le décrire tellement que j'étais indifférent au London pancake donc elle est c'est mon meilleur un, un goût de cariophilène comme je te dis euh, c'est le goût de cake le goût de cake là c'est un peu moi je pense un peu de crémage à gâteau euh, c'est spécial je pensais pas qu'on pouvait avoir ça à l'SQDC. Place amélioration, ça se compare pas avec le 4A du BC, là. Compare-moi pas ça avec le 4A du BC. Si on reste à l'intérieur de la SQDC, si on compare les produits de la SQDC avec les autres produits de la SQDC, le LA, la Cush a vraiment un goût particulier de dessert, un goût particulier de cake. Je le sais que ça se pourrait sur Internet, en quelque part, vous trouver du «cake », quelque chose qui soit incroyable, okay. OK? Ici, je parle pas quelque chose d'incroyable, je parle d'un goût différent euh, qui sort du lot de la SQDC. On parle ici du LA, Couch cake ». Si j'avais pas la description de la SQDC, je t'aurais dit sucré épicé. Je t'aurais dit euh.. Je sais pas c'est quel terpène qui représente le sucré. Terpinolène, c'est fruité. Euh, je, je, le boisé, là, pinène, je, je, je le goûte pas partout. Ça, oui, ça, là. Euh, Peut-être que tout se va le goûter. Hein? On sait que tous les goûts sont différents. N'est-ce hein? pas Suzanne? Suzanne, on sait qu'on a perdu une abonnée. Suzanne n'est plus une abonnée de Winman Mais peut-être que Suzanne regarde la vidéo en ce moment. On ne sait pas. On le sait pas. Euh, Suzanne, peut-être que tu as aimé le Slurry King numéro 9. Moi, je le trouve ordinaire pour 40$. Peut-être que toi, tu vas le trouver extraordinaire. Tous les goûts sont dans la nature. Et puis, il euh, n'y a personne qui m'a forcé de l'acheter, Suzanne. Tu as raison. Je l'ai acheté pareil faire une vidéo euh, puis le monde aime ça. Le monde aime ça savoir si le cannabis est bon ou pas bon, euh, sauf 40 40$. C'est un peu ça Winman, c'est fait pour euh, connaître le cannabis de la SPVC parce qu'on peut pas le voir, on peut pas le sentir. Euh, on sait qu'aux États-Unis, on peut sentir le cannabis à plusieurs endroits. Juste en Ontario, l'Ontario c'est au Canada. On peut voir là, une dizaine d'échantillons, je le sais. Je sais qu'on ne peut pas voir les, les 150 produits, je suis au courant, mais quand même, ça donne un petit aperçu, euh, une dizaine de produits, quand je me suis rendu à une succursale euh, euh, Fire and Flower à Ottawa, il y avait une dizaine de, de cannabis qu'on peut sentir, euh, qu'on pouvait voir dans des contenants de plastique transparent. Donc, euh, sans rancune, Suzanne, je t'adore. et euh, il n'est pas mauvais le spurking numéro 9. Mais on peut toujours payer un 5$ de moins, 40$. Je trouve ça très cher. Euh, J'achèterai jamais ça quand je peux avoir un produit Grell. Euh, Rockstar, Headband, ben, tellement des produits très puissants comme buzz, euh, même si c'est un Sativa et un euh, Lui ici, je sais que je pas encore fumé beaucoup, mais suite à la première porte, tu sais où tu t'en vas avec le joint, tu sais. Je vais rester encore avec sucré épicé. Euh, 40$, c'est dispendieux. Pas super beau comme cannabis. Je pense pas que le boss va me durer 3 heures. C'est 40$. C'est 40$. C'est pas 32, 34, 36. C'est 40$. C'est dur. C'est dur de donner une grosse note là-dessus. Tu comprends Je donne une 6 sur 10. 6 sur 10. note de passage. Je me trouve généreux. Euh, puis même que le London Pancake aussi, là, généreux. En tout cas, je te laisse là-dessus. Euh, J'espère que je t'ai un peu euh, éclairci sur Tam Tam. On a fait les trois vidéos, les trois produits Tam Tam. Euh, je pense que j'ai bien décrit euh, la situation. Donc, euh, Rose Science Vie euh, nous sort le Tam Tam à 40$. Je te laisse là-dessus. Et puis, ça donne un buzz de super supposément relaxant. Euh, pas d'accent léger le 19% là euh, moi j'y vois que euh, hybride euh... alright donne un pouce à la vidéo écris un commentaire et on se très bientôt là, dans une prochaine vidéo ciao